Androgynos nonce romain, andro androgynos ravinalav skila kazakhar. Mishra qui va parler de plusieurs sujets, mais de manière générale tout va tourner autour d'un même thème. L'androgynos et le tumtum. -tum. Alors androgynos, on a déjà expliqué que c'est pas un androgyne, parce qu'un androgyne, parce que j'ai cherché, désolé, j'ai passé une demi-heure à regarder des tas de trucs insolites et des fois tomber sur des images désagréables. Pour comprendre c'est quoi exactement un androgyne, un androgyne, un hermaphrodite et un intersexuel. Euh, concrètement, je crois, euh, ce qu'on appelle nous dans, dans la Mishnah androgynos, ce n'est pas androgyne. Androgyne, c'est quelqu'un qui est un homme, qui a des, une tendance féminine. Ça peut être certains signes, mais ce n'est pas, pas encore marqué par deux membres. Quelqu'un qui a deux membres, ça s'appelle un intersexuel. Ça veut dire il peut avoir deux membres, ou il peut développer une poitrine de femme alors qu'il a un membre d'homme, ça peut être aussi une femme qui a un membre d'homme. D'accord Là, on tombe dans l'intersexuel. Alors, Maphrodite, apparemment, ça n'existe pas, je pense que même dans la Gemara, ça n'existe pas en réalité. C'est quelqu'un qui a concrètement les deux sexes, et qui peut se reproduire comme un homme ou comme une femme. Ça, euh, c'est de la pure, euh, de la pure euh, mythologie grecque. Euh, voilà quoi, c'est sur ça que je sur les photos Il y a des tas de sculptures bizarres un peu... euh, Voilà quoi, il y a en tout cas Donc ça c'est hermaphrodite, je crois que c'est pas le bon terme Même si par association On a un peu assimilé à celui qui avait concrètement les deux membres à hermaphrodite Apparemment le, la médecine moderne Ils appelle plus ça l'intersexualité Qui s'exprime pas forcément par les deux membres Ça peut être aussi, donc comme je vous ai dit euh, Une femme qui a juste Un membre qui lui sort Mais elle est femme parce que Prochromozique pro en parlant, elle est euh, XX et pas XY, pour les chromosomes, les chromosomes. d'accord Je reviens maintenant sur le vif de notre donc quand on va dire nous Androgynos, c'est celui qui a les deux. Et quand on va parler maintenant du Tumtum, c'est en réalité celui qui a rien, hein, mais il a rien parce que c'est sûr qu'il a des choses à l'intérieur, sous la peau, mais tout est couvert par une peau qui recouvre le tout. C il y a aussi des cas bizarres qui existent comme ça, c'est des, des malformations génétiques. Elle va développer à la fois un ovaire avec un une testicule, d'accord, un chamboulement. Et tout est couvert par un membre. Donc, en fait, on a deux choses. On a Androgynos et on a Tumtum. Androgynos, donc, on est celui qui a les deux. Et Tumtum, c'est celui qui est fermé. Et que ça, on en parle fréquemment dans la Mishnah et dans la que des fois, cette peau se déchire et on découvre qu'est-ce qu'il avait en dessous. Ok Ça, c'était la... L'introduction. Maintenant, on commence avec une d'abord avec un, quelque chose de très simple. Saris, Khama Cohen, Chenassa, Batisrael, Marhella, Batoma. La méchante enseigne que celui qui est castré de naissance, il est né sans développement génétique, euh, c'est-à-dire qu'il est castré, donc il n'a pas de, cette capacité de se reproduire. L'appareil reproductif ne fonctionne pas chez lui. Lui, malgré tout, il peut se marier avec une Batisrael, il a le droit de se marier normalement. Et Marhella, Batoma, si c'est un Cohen, il pourra même lui donner à manger de la trauma, c'est un vrai mariage, parce qu'il n'y a aucun interdit à se marier avec quelqu'un qui est, qui est stérile, naturellement, parce qu'il ne s'est pas développé. Ça, on a le droit marier avec lui. Ce qui est interdit, c'est celui qui, était, qui avait le membre, et qui a fait une opération, ou qui, qui s'est fait castrer. Lui, il y en a un interdit de se marier. Lo ça risque, comme c'est dit déjà, Ptua d'akar Okru Chofral, la Lachem. D'accord Ça, c'est on l'avait déjà appris dans la mission précédente, c'est une répétition pour insister sur le fait qu'il a le droit de... Il a entièrement le droit de se marier et de, de, et de donner à manger à la tourma si c'est un cohen. On continue. On va commencer maintenant à s'intéresser à savoir ce que l'androgynos, comme on a dit, l'intersexuel, ouais. est-ce qu'il est considéré comme un homme ou comme une femme C'est le sujet de notre Mishnah. On a en fait en réalité trois avis. C'est ça se fait comme ça. Rabbi aussi Rabbi Yossi, nous dit Androgenos Cohen, chez Sabah d'Israël, si c'est un Androgynos Cohen qui a marié une femme d'Israël, eh bien il pourra lui donner à manger de la trauma, figurez-vous, parce qu'on le considère comme un homme, d'après ce premier avis, il le considère comme un homme à part entière, d'accord Ça, c'est un premier avis qui est rapporté dans le Mishnah. Cependant, il nous rapporte, nous dit le Barthenora que selon Rabbi Yossi, qui est rapporté ici, de toute façon, il Rabbi Yossi Rabbi Shimon. Il y a une braïta dans la Gemara qui va nous dire qu'en réalité, non, Rabi aussi. il a changé d'avis en route, il nous dit que l'androgynos, en réalité, c'est une personne du troisième type. C'est ni un homme, ni une femme, c'est un androgynos. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Et, et voilà. On va en reparler après à la fin de la Mishnah dans un autre rapport, d'autres choses. On verra ensuite. Pour le moment, Rabbi Odao et Rabbi, Oda, donc finalement, finalement, selon donc Rabbi aussi, elle qui corrige après coup son son, à la fin, il va nous dire que non, un Droguenos qui va se marier, un va se marier avec une bâtisse Reine, il ne pourra pas lui donner un jeton, parce qu'en est tête c'est deux femmes mariées ensemble. Deux femmes mariées, c'est se marient ce mari, quoi. D'accord si on peut considérer comme marié, il n'y a pas d'interdit à aller ensemble dans ce sens. On verra dans la fin de la Mishnah quelque chose de plus compliqué. Pour le moment, au maximum, au mieux c'est un homme, au pire c'est une femme donc, deux femmes ensemble, il ne sait pas considéré qu'ils ont un rapport. Et euh, il pourra se marier, si ça leur dit. Et euh, mais malgré tout, il ne peut pas donner un manger à sa femme de la trauma, parce qu'il est peut-être en réalité une femme et qu'il n'y a pas de mariage ensuite. Ensuite, Rabbi Udaï nous enseigne encore une autre, une autre chose en rapport avec tout ça, qui est Tumtum -tum Shenikra. Le Tumtum, -tum", on a dit, c'est celui qui, est, qui a un membre qui recouvre tout, on ne sait pas ce qui se passe en dessous. J'ai du mal à... je sais pas quoi ça ressemble, quoi. J'ai arrêté des recherches internet, parce que là j'ai vraiment eu peur de tomber sur un truc vraiment dégueulasse. Mais Tumtum, euh, -tum, en réalité, je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous, il y a une peau qui recouvre le tout, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour uriner, bonne question. En tout cas, on parle d'un Tumtum, je sais que cette peau-là s'enlève, et puis on découvre que c'est un homme. Il y a un membre en dessous. Chez Nikra, Venimsa Zahar, il s'avère que c'était un Zahar, c'est un masculin, c'est un homme. Et bien la méchante renseigne que malgré tout le yachlot il chez Okesaris. Malgré tout, il aura pas besoin de faire la Khalissa. Imaginez qu'en réalité, il, il y avait Rouven et Shimon. Shimon, c'était le Tum Tum. Et Rouven qui décède dans laisser de progéniture à sa femme. Et elle tombe devant Shimon. Maintenant, Shimon, on lui dit c'est parce que c'est un homme ou une femme. Tac, sa peau s'arrache, on découvre que c'est un homme. Est-ce qu'il pourra. Alors, il boum, il n'en est pas question. Parce qu'il boum, euh, comme ce qu'on va voir tout de suite, dans 30 secondes, justement, qu'on va comprendre la raison pourquoi. Là, on a un avis qui vient de dire qu'il a même besoin de faire la Khalissa parce qu'il parce qu est comme un castré. Il ne peut pas donner naissance. Donc là, il n'aura pas tout complètement à même de faire la khalisa, seulement dire qu'il le rend sari, qu'il qu le considère comme un saris, il y a un petit problème, parce qu'il est de naissance comme ça. Et s'il est de naissance comme ça, il ne pouvait pas donner naissance, donc s'il ne peut pas donner naissance, on avait appris que celui qui est castré de naissance, il doit quand même faire la khalisa. Donc en fait, il considère que c'est un saris comme il nous le dit le Barthel il y a une discussion sur son réalité, comment on le considérer, est-ce qu'on le considère comme un saris Adam ou pas. Et il y a un avis qui va nous dire que non, au contraire, c'est considéré comme un saris Adam, figurez-vous. Qu'en qu réalité, concrètement, il avait un membre qui n'était pas tellement fonctionnel, mais en tout cas, il était considéré comme saris Rama initialement. Mais au moment où il a, sa peau s'est arrachée, eh ben, là, ça a été un, quelque chose qui a atteint le membre, donc il est devenu maintenant saris Adam, et il est devenu exclu pour faire même la Khalita. J'espère, j'aime bien dire, c'est compliqué, elle est compliquée à comprendre cette Mishnah, il y a même réveil qui qui pose des questions. Je, je reprends dans les mots quand même, Rabbi Yudah nous dit le Barthenoir, velet el khatakavata la est pas comme ça et qu'il devrait quand même faire la khalitsa, parce qu'en fait il est considéré comme un saris Adam, d'accord Comme quelqu'un qui était castré ensuite. Ok Je continue maintenant la Mishnah. Androgynos. alors on a une phrase, une discussion un petit peu bizarre qu'en fait, on va dire traduire et on va expliquer de quoi ça parle. Androgynos non se avallonisa. Un androgynos donc celui qui a les deux, un, un intersexuel, il peut se marier, mais il ne peut pas se faire marier. Il a les deux membres. Ben on va dire, ben, tu sais quoi, tu peux te marier avec une femme. Mais euh, un homme ne pourra pas le marier. Parce qu'il a les deux. Et alors quoi Bonne question, on va voir. Rabbi Lesor, on enseigne, non, Androgynos, Khayavin alav skila Kazakhar. Il nous dit qu'Androgynos, celui qui a les deux membres, celui qui va avoir un rapport avec lui, il est passible de lapidation comme celui qui va avoir un rapport avec un homme. Et là, en réalité, la explique un petit peu mieux l'histoire. En réalité, d'après tous les avis, en androgynos, on ne sait pas ce que c'est un homme ou ce que c'est une femme. Donc, il n'est pas question qu'un homme ait des rapports avec lui, d'après les deux avis. C'est pour ça qu'il ne peut pas être marié. La discussion qui a en réalité entre Tanaka et et Béliézer, elle est comme ça. Elle est qu'il a les deux membres. Imaginez maintenant, quelqu'un qui va avoir un rapport avec lui, il peut avoir des rapports par deux orifices comme deux hommes entre eux, par derrière, ou bien même aussi par le, le membre qui est relatif à la femme, qu'il a, d'accord il a, il, a, il a une ouverture aussi comme une femme. Alors sur ça, c'est sur ça qu'il y a la discussion. Révenézer nous dit, un androïgnos, pour être hayav, ce qu'il a, c'est que s'il si a un rapport, comme avec un homme, par l'arrière, uniquement, mais par le, le pseudo-orifice qu'il a, en plus du membre masculin qu'il a, ça, ça ne va pas le rendre khayab ce qu'il a. Et c'est sur ça que Tanakama, il nous dit, il est en, il est en discussion, comme ça, la explique explique, en fait, en prouvant que c'est comme ça, que euh, peu importe par les deux orifices qu'il a en bas, on est, celui qui va avec lui, il a khayab ce qu'il a parce qu'il a eu un rapport avec un homme. Ok Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltou, tout vous